Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel qui va porter donc sur le service publicitaire de Ad Residual. On va voir justement ensemble comment ça fonctionne. Alors lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme et que vous, devez, donc vous devenez un membre de la communauté Ad Residual et que donc vous avez acheté un pack, un Ad pack d'une valeur de 50 dollars, eh bien il faut savoir que la toute première chose que vous recevez, eh bien ce sont des crédits publicitaires donc ici d'une valeur de 1000 vues. C'est-à-dire que pour, les, pour la valeur des 50$ dollars du pack que vous avez acheté, eh bien vous avez la possibilité de mettre une annonce sur la plateforme. d'accord Et lorsque cette annonce aura été vue par 1000 personnes, par 1000 autres membres de la communauté, eh bien votre annonce va ensuite être retirée de la plateforme. Et donc, Je vais vous montrer ici comment ça fonctionne. Lorsque vous allez ici sur « Advertising », et que vous allez sur « Watch Advertising », eh bien, les publicités ici, que vous voyez ici en orange, eh bien, ce sont des annonces qui ont été positionnées, qui ont été placées par des membres. Et lorsqu'elle aura été vue mille fois, eh bien, cette publicité va tout simplement disparaître de la plateforme. Alors, il faut comprendre que pour ce service, il n'y a aucune obligation de cliquer dessus. C'est-à-dire que lorsque vous placez cette annonce sur la plateforme, eh bien, les membres n'ont pas d'obligation de cliquer dessus parce que forcément ils ne sont pas rémunérés pour cela ok donc c'est en fonction de si votre annonce parle aux gens ou pas que les gens l'auront vu mais la notion de cliquer dessus c'est autre chose donc ici c'est tout simplement premièrement un service de visibilité d'accord donc pour les, la valeur des 50 dollars du pack de 50 dollars que vous avez acheté et eh bien vous avez droit donc à de la visibilité sur la plateforme pour une valeur de 1000 vues ça c'est le premier service que la plateforme propose Ensuite, en fonction maintenant du développement de votre réseau, d'accord Eh bien, vous allez percevoir des commissions. Et ces commissions vont être partagées dans deux wallets. Il y a le wallet cash et le wallet business. Ça que vous savez. Donc, 60% de commissions vont aller dans le wallet cash. Et avec ce wallet cash, vous allez pouvoir retirer, vous allez pouvoir acheter un pack, activer un pack pour un autre membre si vous le souhaitez, ou vous allez pouvoir transférer ces fonds à un autre membre. Ça, c'est ce que vous pouvez faire avec votre, avec les 60% de vos commissions qui vont dans le cash wallet. Et ensuite, les commissions qui vont dans votre business wallet, donc les 40%, eh bien, avec ces commissions, eh bien, vous allez justement pouvoir créer une campagne PTC. PTC, ça veut dire quoi Ça veut dire pay to click. Donc, il faut bien comprendre en fait que que si, c'est parce qu'il y a justement des commissions, c'est parce qu'il y a des membres qui génèrent des commissions que justement les campagnes publicitaires payantes sont possible. Et c'est ce qui fait que des membres de la communauté auront l'opportunité de pouvoir visionner des pubs. C'est justement grâce à ce système. Et lorsque vous avez des fonds ici dans votre business wallet, eh bien vous allez pouvoir créer une campagne publicitaire. D'accord Alors vous cliquez « Create your first campaign ». Et à ce moment-là, vous pouvez ici choisir de mettre le titre de votre campagne, la description. Donc vous pouvez mettre ici un petit texte par rapport à votre, à votre publicité. Ici, vous pouvez mettre le lien justement, que vous voulez ici euh, promotionner. D'accord Ici, vous pouvez choisir combien de, combien de vues vous voulez justement octroyer par rapport à votre business wallet. Par exemple, si je mets ici 20 vues, 20 clics, eh bien, ici, ils me disent que justement, je n'ai pas suffisamment de fonds. Je veux mettre, par exemple, 10, 10 clics, eh bien, 10 clips vont me coûter 5 dollars. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a un coût par clic d'une valeur de 50 dollars. Ok Eh bien, à ce moment-là, Sachez que lorsque je crée une campagne publicitaire, eh bien, sur les 5 dollars, sur le coût des 5 dollars, et eh bien, il y a la moitié. Donc, celui qui vont regarder les pubs vont gagner 25 centimes. Donc, parce que, comme je l'ai dit, donc, un coup, le coût par clic est de 50 centimes. Donc, la moitié va à la personne qui regarde et l'autre moitié retourne dans le cash wallet. Donc, lorsque je crée une campagne publicitaire, je récupère la moitié des fonds que j'ai sur mon business wallet vers mon cash wallet. Et l'autre moitié, je l'aurai redistribué dans le réseau. Donc à ce moment-là, je crée une campagne publicitaire et ensuite, elle va apparaître ici sur la plateforme. D'accord Donc ici, bon, forcément, pour l'instant, il n'y a pas de campagne publicitaire, il n'y a pas de PTC, de pub payante. À partir du moment où les campagnes sont sur la plateforme, elles vont apparaître ici en bleu. Et, les membres, et de certains, une partie des membres de la communauté, forcément pas tous les membres, donc, c'est uniquement les membres qui n'ont pas encore généré 150 dollars de commission. Parce qu'il faut savoir que le « pay to click » n'est bien évidemment pas accessible à tous les membres. Eh bien, sachez que vous allez pouvoir visionner ces publicités et vous allez pouvoir gagner 25 centimes par publicité que vous visionnez. Et vous pouvez regarder maximum jusqu'à 10 pubs par jour. D'accord Et vous allez avoir accès à ce service « pay to click » aussi longtemps que vous n'avez pas encore généré 150 dollars de commission. Donc sachez en fait qu'il n'y a aucune limite dans le temps. Ça veut, que, ça veut dire que vous pouvez avoir accès à ce service Pay-to-Click pendant deux mois, trois mois, quatre mois, six mois, aussi longtemps en tout cas que vous n'avez pas généré au minimum 150 dollars de commission, toutes commissions confondues, que ce soit le parrainage direct, que ce soit le binaire, que ce soit le level bonus, que ce soit par rapport au clics, aussi longtemps que vous n'avez pas généré 150 dollars de commission, eh bien vous avez accès ici à ce service tout clic donc voilà comment le service fonctionne premièrement pour vos 50 dollars vous avez droit à de la visibilité pour une valeur de 1000 vues et ensuite en fonction des commissions perçues dans votre business wallet vous allez pouvoir créer une campagne publicitaire la moitié de vos fonds retourne dans votre cash wallet que vous pouvez retirer et vous allez redistribuer la moitié tout simplement dans le réseau aux personnes qui vont visionner votre publicité. Et ce sont les personnes qui n'ont, ce sont les, les membres qui n'ont pas encore atteint 150 dollars de commission qui auront accès à ce service pay to click. Voilà. Alors, il faut savoir que lorsque vous visionnez des publicités, lorsque vous cliquez sur des pubs, 100% de vos commissions vont dans le business wallet. D'accord? 100% de vos commissions. Les commissions qui vont dans le cash wallet, les 60% des commissions qui vont dans le cash wallet, c'est uniquement si vous avez des commissions reliées au développement de votre réseau, c'est-à-dire commission de parrainage direct, commission du binaire ou commission du level bonus. Donc, uniquement ces commissions vont dans le cash wallet. D'accord Alors, il faut savoir aussi que lorsque vous achetez un pack d'une valeur... Lorsque vous achetez un pack d'une valeur de 50 dollars, eh bien, ça va activer justement votre cash wallet. CW, ça veut dire cash wallet. Ça va activer votre cash wallet pendant une période de 30 jours. Et ici, vous avez un chrono qui vous indique encore combien de temps votre cash wallet est actif. Donc ici, ça veut dire que mon cash wallet est encore actif 27 jours, 7 heures, 23 minutes et 6 secondes. Et donc, pendant cette période de 30 jours, eh bien, je vais pouvoir percevoir 60% de mes commissions dans le cash wallet. D'accord Après ces 30 jours, après que ce chrono soit écoulé, eh bien, mon cash wallet, est, votre cash wallet sera tout simplement désactivé. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, eh bien, 100% de vos futures commissions iront dans le business wallet, tout simplement. Maintenant, si vous souhaitez maintenir votre cash wallet actif, d'accord Vous souhaitez parce que vous avez un bon développement de votre réseau et que vous touchez des commissions intéressantes et que vous souhaitez maintenir votre cash wallet actif, eh bien, il vous suffit tout simplement de racheter un nouveau pack. Et chaque fois que vous achetez un nouveau pack, un nouveau ad pack, eh bien, ça va tout simplement prolonger votre cash wallet, votre cash wallet pour une nouvelle période de 30 jours. Donc, chaque fois que vous rachetez un pack, eh bien, ça va de nouveau activer, ça va réactiver votre cash wallet pour une nouvelle période de 30 jours, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ça, c'était très important aussi de comprendre que, tout simplement, tous les 30 jours, si vous le souhaitez, vous pouvez racheter un pack pour maintenir votre cash wallet actif, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si vous regardez juste des publicités, eh bien, vous n'êtes pas concerné par l'activation de votre cash wallet, Puisque, puisque de toute façon, si vous regardez des publicités, 100% de vos commissions vont dans le Business Wallet. Et avec ce Business Wallet, eh bien vous pouvez tout simplement ensuite par la suite créer une campagne publicitaire. Et en créant une campagne publicitaire, vous allez redistribuer la moitié des commissions dans le réseau et l'autre moitié vont tout simplement aller dans votre Cash Wallet que vous pouvez à présent retirer. Donc j'espère que c'est beaucoup plus clair. Si vous avez encore des questions, n'hésitez ben, pas. À, à, à rejoindre tout simplement le groupe officiel que vous pouvez retrouver ici et poser vos questions. Sur ce, je souhaite en tout cas tout le succès que vous méritez et je vous dis à très bientôt.